Alors bonjour tout le monde. Alors on se prépare aujourd'hui séance spéciale qui va être euh, très bénéfique pendant le temps des fêtes. Donc j'ai fait dans le fond trois cours en un, euh, trois mini-cours. Donc euh, pendant ta Noël, si tu as envie de faire un petit 15 minutes, ben tu fais un 15 minutes, si tu as envie de faire un autre cours, tu en fais un autre. Donc, tu peux cumuler les, les cours. Et puis, euh, c'est ça, j'ai fait trois cours différents. Puis on va commencer maintenant. Donc on commence avec les squats. Les pieds à la largeur des épaules, le ventre est bien soutenu. Je veux monter et descendre uniquement avec mes cuisses et mes fesses. Descends bien les épaules. On a une belle posture, le corps bien dégagé. Attention aux genoux. On descend en deux temps. Et on remonte tranquillement. Un, deux. Et là, je lève les coudes dans les bras derrière pour cinq, quatre, trois, deux, un. Descends, un, 2, remonte, 1, tire, tire, 5, 4, 3, 2, 1, descend, 1, 2, 1, tire, tire, 5, 4, 3, 2, 1, descend, 1, 2, 1, tire, 5, 4, on va rester en bas, reste en bas, demi-pointe et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tranquillement remonte, lève les coudes, tire sur les bras derrière, et 5, 4, 3, 2, 1, et on descend, on n'oublie pas de respirer, on remonte, lève les coudes, tire, tire, et 5, 4, 3, 2, 1, descend, et on lève, on tire, tire, tire, et 5, 4, 3, 2, on va rester en bas, garde la position, sans les fesses, demi-pointe, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, On, remonte. on se prépare pour faire la planche. On va faire de l'escalade. Donc, genoux, poitrine, 10 fois. Avec euh, arabesque derrière. Qu'est-ce que c'est ça? Mais, tu vas voir. À position Donc, genoux, poitrine, gauche, droite, gauche, droite. Chien tête en bas, entre le ventre, pousse les fesses, descend les talons. Et 5, 4, 3, 2, 1, revient en planche, extension de la jambe gauche vers le plafond. Et 5, revient, 4, 3, 2, 1, change de jambe, en position, jambes bien tendues. Et 5, 4, 3, 2, 1, chien tête en bas. On étire bien, ça te fait du bien. Tu peux plier les genoux, ça te fait encore plus du bien. Et là, on va encore faire notre escalade genou-poitrine. On revient en planche. Bras bien tendus, genoux. Et un, l'autre jambe. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Dernière fois, dix. Chèque est en bas. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. On va revenir en planche et on va faire des mini triceps en position. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les genoux. On relaxe. On déroule. On s'en va sur le côté en position de la taille. Et là, ce que je vais faire, c'est que je lève la jambe sur le dessus, toujours le ventre soutenu. Je veux que ma jambe d'en dessous, elle la rejoigne. Donc, je garde la position. 5 à 3, 2, 1. Descends la jambe du dessous. Et descends la jambe du dessus. Alors, rentre le ventre, on veut, on veut se mettre en position euh, neutre. Corps bien allongé, bien étiré, le côté de la cuisse vers le plafond. On grandit le corps. Excusez. On commence par la jambe gauche ou droite. Lève les jambes. Garde la position pour 5. 4, 3, 2, 1. descend la jambe d'en dessous. L'autre sur le dessus. On remonte et hop, hop. Extension 5, 4, 3, 2, 1. Grandis bien le corps. descend 1, 2. On monte 1, 2. Extension 5, 4, 3, 2, 1. Donc, tu sens bien ta taille qui travaille. On monte et 1, 2. Extension 5, 4, 3, 2, 1. Descends 1, 2. Dernière fois, on monte 1, deux extensions. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on relâche. Les jambes à 90, on les tire bien le haut du corps. Mais derrière la fesse, on bloque bien la hanche. On lève les jambes. Les pieds restent bien hauts, restent au même endroit. Bloque bien ta hanche, le ventre est soutenu. Mais derrière la fesse. On lève jusqu'à ce temps que la fesse se contracte par elle-même. Quand on sent que la fesse se bloque, on pousse encore plus. Pousse ton genou vers l'arrière. Et on veut faire vibrer, trembler notre jambe pour 5, 4, 3, 2, 1. Descends, garde dans la contraction comme si tu avais un ressort entre les jambes. On monte, on pousse, pousse, pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Descends, garde dans la contraction. On remonte, on pousse, pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. On remonte en pouce, pouce et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. On monte en pouce, pouce et 1, 2, 3, 4, 5. Le ventre est soutenu. Et on descend. On monte en pouce, pouce et 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend. On monte en pouce, pouce et 1, 2, 3, 4, 5. Les pieds restent bien hauts. On monte en pouce, pouce et 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend. On remonte, on pousse, pousse et 1, 2, 3, 4, 5 et on descend. Dernière fois, on pousse, pousse et 5, 4, 3, 2, 1 et on descend. Amène le genou, on relaxe les fesses, ça fait du bien. On tourne les chevilles, on reprend la position de la taille. Le ventre est bien soutenu. Donc là, je l'ai dit, on va chercher la taille et en même temps, on va travailler les adducteurs, les adducteurs. Alors en position, lève la jambe du haut, l'autre va aller la rejoindre. Je sens bien ma taille, mes abdominaux, mes droits, mes matins qui travaillent pour 5, 4, 3, 2. Et j'étire tout mon corps en longueur et en hauteur. Descends, descend, on remonte. 1, 2, extension, 5, 4, 3. Jambes bien tendues, pieds pointés. Descends, 1, 2, on monte. 1, 2, extension, 5, 4, 3, 2, 1. Descends la jambe en dessous, on va la rejoindre, on monte. 1, 2, extension, 5, 4, 3, 2, 1, descend. 1, 2, dernière fois, on monte. 1, 2, extension. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. jamais 90. Le haut du corps bien allongé, bien étiré. Lève les pieds, reste les pieds. Garde les pieds bien haut. Vent soutenu. Bloque ta hanche, bloque ta fesse. On monte en pouce, pour 5 pulsations. Plus fort du plus fort. Et 5, 4, 3, 2, 1. On descend gardant la contraction. On monte en pouce, 1, 2, 3, 4, 5, et on descend. pause pouce, et 1, 2, 3, 4, 5, et on descend. pause pouce, et 1, 2, 3, 4, 5, descend. Pouce, pouce, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois. Pouce, pouce, 1, 2, 3, 4, 5, descend. pause pouce, 1, 2, 3, 4, 5, 5, descend, pousse-pousse, et 1, 2, 3, 4, 5, descend, et 1, 2, 3, 4, 5, descend, dernière fois, et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, on relaxe un peu, là mettez-vous dans la tête que ça se peut que vous faisiez juste 15 minutes, donc faut il faut qu'il soit intense, avant d'aller de l'autre côté, on va se mettre sur le dos, on se prépare pour faire l'enroulement, on prend nos haltères, on n'a pas prenez n'importe quoi. quand bien allongé, bien étiré. On imagine quelqu'un tire sur nos jambes. On inspire, on lève seulement omoplates, entre le ventre rétroversion. On descend bien les épaules, on monte dos droit. On vient bien allonger, on étire devant, tire, tire, tire devant. Lève les coudes, tire les bras derrière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descend bien les épaules, bras devant, rentre le ventre rétroversion. Et on vient dérouler vertèbre par vertèbre en garde à la contraction des abdominaux. Le corps bien allongé, bien étiré, on inspire, on lève seulement les omoplates, on monte, oh, dos droit, on vient bien allongé, tire devant, lève les coudes, tire tire les bras derrière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descend bien les épaules, bras devant, rentre le ventre, on commence par le coccyx, on vient dérouler vertèbre par vertèbre en gardant la contraction des abdominaux, on inspire, on lève seulement les omoplates, on monte. Dos droit, on vient bien allonger devant, lève les coudes, tire, tire les bras derrière, elle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Descends bien les épaules, bras devant, entre le ventre, rétroversion et on vient dérouler vertèbre par vertèbre. Dernière fois, on inspire, on lève seulement les omoplates, on monte, dos droit, on vient bien allonger, tire, tire, tire devant, on fléchit les pieds, lève les coudes, tire les bras derrière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descend bien les épaules, rentre le ventre version et on vient dérouler vertèbre par vertèbre. On reste sur le dos, cercle de la jambe. Gardez une jambe pliée ou les deux jambes bien tendues, le ventre est bien soutenu, ton bassin reste bien en place aussi. Jambes gauche, pliée. Développez. Extension vers l'extérieur et 1, 2, frôle le sol légèrement vers l'intérieur et 1, 2, extérieur et 1, 2, frôle le sol légèrement intérieur et 1, 2, extérieur et 1, 2, intérieur et 1, 2 extérieur 1. 2 intérieur 1. 2 dernière fois 1. 2 intérieur 1. Et là tout de suite dans l'autre sens. Légèrement intérieur. Frôle le sol, stop rotation externe. Et on tire, tire, tire. Légèrement intérieur. Frôle le sol, stop rotation externe. Et on tire, tire, tire, tire. Intérieur. Frôle le sol, rotation. Et on tire, tire, tire intérieur, on respire. Front le sol, rotation et on tire, tire, tire, tire. Une dernière fois, à intérieur. Front le sol, stop, rotation externe et on tire, tire, tire, tire. Et on relâche, change de jambe. Piliers développé Extérieur et un, deux. frôle le sol, légèrement intérieur et un. On essaie de coller le derrière du genou au sol. Extérieur et un, tranquillement. Deux, front le sol, légèrement intérieur et un. Deux, extérieur et un. Deux. Frôle le sol intérieur et un. Deux. Extérieur et un. Deux. Frôle le sol intérieur et un. Deux. Dernière fois et un. Jambes du pied pointé. Et on va rester ici. On fait le contraire légèrement intérieur. Frôle le sol stop. Rotation externe. Et on tire, tire avec l'intérieur de la cuisse. Intérieur. On le sol, stop rotation externe et on tire, tire, tire. On grandit les deux jambes, les abdominaux sont bien soutenus. On n'oublie pas de respirer et on tire, tire, tire. À intérieur. On le sol, stop rotation externe et on tire, tire, tire, tire. Une dernière fois, à intérieur. On le sol, stop rotation externe et on tire, tire, tire, tire. Et on relâche, on n'oublie pas de respirer, c'est important. Et on se prépare pour faire le teaser chandelle. Teaser, chandelle, quand on le combine comme ça, vous allez voir, c'est le fun, parce qu'on a l'impression de se balancer. C'est vraiment le fun. OK. Alors, teaser, que tu peux faire les jambes pliées ou les jambes tendues. Donc, je, viens, je vais venir plier, euh, excusez, faire la chandelle. Je déroule, teaser, hop. Euh, on fait une extension des deux jambes optionnelles? On me regarde, faites-moi, entre la moitié du groupe, on ne sera pas capables de le faire. C'est moi, c'est la moitié. Donc, tu peux, tu peux remonter avec les jambes à 90, et chandelle, simplement. Alors, en position, bras allongés, pliés, chandelles. Jérôme a dit, pliés. Pliés, oui, un instant. <rire> Mais tu sais, tu peux mettre tes mains de, à tes hanches. J'espère. Tu n'es obligé d'être pliés. Euh, euh, je vais dire comme un sandwich. Alors, on y va. Déroule tranquillement en position teaser et hop. Puis là, je vais faire une petite extension. Et chandelle et hop. 3, 2, 1, teaser et hop. 3, 2, 1, chandelle et hop. 1, 2, 3, déroule, teaser et hop. 1, 2, 3, chandelle et hop. 1, 2, 3, teaser. Garde la position, bras devant et 3, 2, 1, en haut et 1, 2, 3, côté et 1, 2, on se prépare pour la chandelle, chandelle et hop. 3, 2, 1, déroule, teaser et hop. Un, deux, trois, chandelles et hop. Et on va venir tranquillement venir dérouler vertèbre par vertèbre. Si vous remarquez, dans cette position-ci, on peut se masser le dos. Ça fait du bien. On s'en va de l'autre côté. On se prépare pour faire la taille. Le corps bien allongé, bien étiré. Il faut que je vienne engager mes abdominaux devant pour aller chercher ma taille. Le corps droit, droit, droit. Main devant on respire, on est heureux, ça se tu une mauvaise humeur. Mm. pas grave, souris pareil, on lève la jambe, l'autre va aller la rejoindre, donc je m'assure d'aller chercher ma taille, et l'extension, et 5, 4, 3, 2, 1, descend, descend, on monte, hop, hop, extension, et 5, 4, 3, 2, 1, descend, 1, 2, on monte, 1, 2, extension. 1, 2, 3, 4, 5. Descends, hop. Hop, pour monter. 1, 2, extension. 5, 4, 3, 2, 1. Descends, hop. Hop, dernière fois, on monte. Hop. Hop, extension. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche les jambes pliées. Donc, bien la hanche. Lève les pieds. Les pieds restent toujours au même endroit. Mon tronc il vient il est bien allongé, bien étiré. Alors, on lève jusqu'à temps que la fesse se contracte par elle-même. On pousse un plus fort, plus fort, plus fort, le genou vers l'arrière. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend gardant la contraction. On monte, on pousse, pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend gardant la contraction. Et hop, pousse, pour 5, 4, 3, 2, 1. Descend et hop. 5, 4, 3, 2, 1. Mes abdominaux sont contractés. On monte, pousse, pousse. 1, 2, 3, 4, 5, descend, et hop, 1, 2, 3, 4, 5, descend, et 1, 2, 3, 4, 5, descend, et 1, 2, 3, 4, 5, les pieds restent bien hauts, et hop, pousse, pousse, 1, 2, 3, 4, 5, descend, dernière fois, et 5, 4, 3, 2, 1, et on descend, ramène le genou, on relaxe les chevilles, ça fait du bien. Respirez. On se prépare pour faire la taille. Donc, si tu ne sens pas ta taille qui travaille, c'est parce que tu ne la travailles pas. <rire> fait que juste ton, ta position. Donc, quand bien allongé, bien étiré. C'est une bonne idée de la faire en partant. Puis après, on se dit « Ok, c'est là que je me rends toujours. » Et là, je reproduis. Lève la jambe vers le plafond. L'autre va la rejoindre. Extension. Et 5, 4, 3, 2, 1. Descends. 1, 2, on remonte. 1, 2. Up, extension 5, 4, 3, 2, 1, descend, hop, hop, on monte, 1, 2, extension 5, 4, 3, 2, 1, descend, hop, hop, on monte, 1, 2, extension 5, 4, 3, 2, 1, descend, hop, hop, dernière fois, on monte, on rejoint, et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, les jambes encore à 90, bloquer la hanche, lève les jambes, les pieds sont bien haut, le vent est soutenu. On monte jusqu'à temps que ça bloque. On pousse fort, fort, fort. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend en garde dans la contraction. On monte, pousse, pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Descend, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Descend et hop. 1, 2, 3, 4, 5. Descend, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5, descend, pouce, pouce, et 1, 2, 3, 4, 5, bloc bien ta hanche, pouce, pouce, et 1, 2, 3, 4, 5, descend, pouce, pouce, et 1, 2, 3, 4, 5, deux fois, pousse pouce, et 1, 2, 3, 4, 5, descend, dernière fois, et 5, 4, 3, 2, 1, et on descend, on relaxe un peu. Redressement assis pour aller chercher les obliques. Donc, mes jambes vont être pliées. Trois pulsations à gauche. Trois pulsations à droite. Je pourrais même prendre mes haltères. Donc, rentrement de rétroversion. Je viens bien enfoncer le bas du dos dans le tapis. Je vais faire un redressement assis. Corps bien dégagé. Je m'en vais en diagonale vers le plafond. Je vais faire 3, 2, 1. Je descends un petit peu. Je m'en vais de l'autre côté. Et 3, 2, 1. Et on descend. Alors en position, Rentre la ventre rétroversion, redressement assis, on pousse, on tient, on est dans une belle posture, torsion et 5 vers le plafond. Non, j'ai dit 3, 2, Un. l'autre côté, torsion et 3, 2, 1 et on revient. Donc si j'ai commencé du côté gauche, puis je suis allée à droite, là je vais aller à droite, puis je vais aller à gauche après. On rentre la ventre rétroversion, redressement assis, dans l'autre sens et 3, 2, 1, l'autre côté, et 3, 2, 1. Et on descend. Je vais partir de l'autre côté. Rentre le ventre, rétroversion. redressement torsion du tronc. 3, 2, 1. L'autre côté, et 1, 2, 3. Et on descend. Rentre le ventre, rétroversion. redressement moi assis, Torsion, et 1, 2, 3. L'autre côté, et 1, 2, 3. Et on descend encore deux fois. Rentre le ventre, redressement moi assis, Torsion, et 1, 2... 3, l'autre côté, et 1, 2, 3, et on descend, dernière fois, rentre le ventre, rétroversion, torsion, et 1, 2, 3, l'autre côté, et 3, 2, 1, et on relâche, on se prépare pour faire la fesse, rentre le ventre, rétroversion, on seulement le bassin, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6,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 On commence avec la centaine. Rentre le ventre, rétroversion, descendre les épaules, tire les bras, tire les jambes. Si tu veux, tourne les jambes. descendre un peu les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Et on relâche. On tourne un peu les chevilles. On se prépare pour faire la planche. Je vais faire centre, droite, centre, gauche. Et puis, je vais faire cinq pulsations. Alors, en position, je vais commencer au centre. Donc, cinq, quatre, trois, deux. Mais là, tu pourrais être sur l'avant-bras aussi, comme tu veux. Cinq. Pulsations. Quatre. 3, 2, Un, 1, centre et tu peux être sur les avant-bras, 5, 4, 3, à la limite les genoux au sol, 2, 1, l'autre côté, pousse la tête vers le plafond et 5, 4, 3, 2, 1, centre, 5, 4, 3, 2, 1, côté, 5, 4, 3, 1, 2, 1, centre, 5, 4, 3, 2, 1, côté, 5, 4, 3, 2, 1, on revient et on relâche. Sur le côté bicyclette, la jambe toujours à la hauteur de la hanche, les jambes peuvent être légèrement en V, on la jambe à la hauteur de la hanche, ventre soutenue, on en met la jambe devant plié pieds, genoux à la hauteur de la hanche. On amène le plier loin derrière jusqu'à temps qu'elle fait ce se contracte par elle-même. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, deux jambes bien tendues. On amène la jambe devant, plié loin derrière, on bloque, pousse et on tire, tire et devant. Contracte bien les abdominaux, loin derrière et on tire, tire, tire encore deux fois. Et devant, plié loin derrière, pousse tire tire, Une dernière fois et là on va rester derrière, plié loin derrière et on reste derrière de jambes bien tendues, plié, pousse encore plus pour vraiment aller chercher les isquios, on allait le plier devant et on tire tire tire, loin derrière, plié, pousse pousse, plié devant et on tire tire tire, loin derrière, plié, pousse pousse, plié devant et on tire tire tire Loin derrière, plier pouce pouce, plier devant et on tire tire tire dernière fois. Loin derrière, plier pouce pouce, plier devant et on tire tire tire tire et on relâche. Corps bien allongé, bien étiré, mes jambes peuvent être légèrement en V. Je viens plier, développer, fléchir le pied et on descend. Plier, développer, flex, descend. Pliez, développez, flex, descend, pliez, développez, fléchis le pied et on descend, pliez, développez, fléchis, descend, pliez, développez, tire bien le talon, grandis la jambe et pliez, développez, fléchis et descend, pliez, développez, fléchis, descend, encore deux fois, pliez. Développer, fléchis. descend dernière fois Plié. développer, fléchis. et on descend Duque sur la jambe sur le dessus on va derrière les orteils au sol talon plafond et là on va faire on va faire cinq cercles devant Donc dix cercles OK mais des petits quand même donc toujours l'intérieur de la cuisse dans le plafond on va juste en faire un beau hop puis j'amène la jambe bien devant et je reviens donc on garde ça en tête Ma jambe garde toujours la même position. Tire bien ton talon, cercle devant. Et 10. Pousse l'intérieur de la cuisse vers le plafond. 9. 8. Tranquillement. 7. 6. 5. On respire. Talon vers le plafond. 4. 3. 2. 1. On revient. Relaxe 2 secondes. reprend tout de suite la position. Hop. On va venir les faire vers l'arrière. Donc descend, on amène le pied devant. Extension vers le plafond et ramène la jambe. On est prêt. La jambe garde toujours la même position vers l'arrière. Et un, pousse l'intérieur de la cuisse vers le plafond. Deux, extension. Trois, le vent est soutenu. Quatre, cinq, on respire. Six, sept. 8. Grandis la jambe. 9. Et 10. Et on relaxe. On fait des petits battements, ça fait du bien. On se prépare pour faire les grands cercles. Bien allongé, bien étiré. Mes jambes peuvent être légèrement en V. On lève la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe devant. Grandis tes deux jambes. On tire, tire, tire vers le plafond. Et j'amène ma jambe loin derrière, le plus loin possible. Et je garde. Je ne laisse pas tomber ma jambe. On amène la jambe devant, extension, on tire, tire, tire, tire, tire. On amène la jambe loin derrière. La descente est contrôlée. Loin devant, mes abdominaux sont bien soutenus. Extension, on tire, tire les deux jambes. Et on amène la jambe loin derrière. On amène la jambe devant. Extension, on tire, tire, tire, tire. Et on amène la jambe loin derrière. Une dernière fois. Extension et on tire, tire, tire, tire, tire. et on amène la jambe loin derrière. On va aller de l'autre côté. On se prépare non pas l'autre côté sur le dos, on se prépare pour faire l'extension des deux jambes. Euh, on peut prendre les haltères aussi. Donc tu descends à la hauteur qui te convient. Donc c'est tes abdominaux qui travaillent. Dès que le bas de ton dos commence à compenser, tu allé trop loin. Reviens. Remplement de rétroversion, extension des deux jambes. Je peux rester en redressement assis euh, avec les quadriceps devant moi ou faire une rotation externe pour avoir l'intérieur des cuisses devant moi. On même garder les jambes pliées si tu veux. Alors, descends et 1, 2, remonte et 1, 2, descends et 1, 2, remonte et 1, 2, descends et 1, 2, remonte et 1. Moi, j'ai comme combiné, il viens de faire une rotation, puis là, je vais ramener mes jambes. Et hey, bonne idée, Marie-Claude. 1, 2, remonte, 1, 2. Je pourrais alterner une jambe, l'autre jambe. Remonte. Donc, mettons, jambe droite. Je te dis, mettons, mettons. <rire> jambe gauche. Un, deux. Jambe droite. Un, deux. Et un, deux. Deux jambes. Et un, deux. Et un, deux. Dernière fois. Et un, deux. Et on revient. Sur le ventre grenouille. les cuisses, pousse les jambes, pousse les pieds vers le plafond et pour 30. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, coquillage avec les mains, on pousse le bas du dos, on étire les fesses d'un côté de l'autre. Honnêtement, il faudrait le refaire. On n'a pas vraiment le choix. On, y va. on ouvre les cuisses, pousse vers le plafond et 1, 2, 3, 4, 5, pour être bien honnête, il faut, il faut le refaire. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coquillage rapide. On vient dérouler. On retourne sur le dos. On se prépare pour faire redressement ici avec les jambes au plafond. En position. Pousse les mains vers les chevilles. Si tu veux, descendre un peu les jambes. N'oublie pas de descendre tes épaules. Le corps vient dégager. Et 5, 4, 3, 2, 1. 1, descends, garde dans la contraction, même si tu préfères une extension des deux jambes, juste si ça te tente, on remonte, et 5, 4, 3, 2, 1, on remonte, et 1, 2, 3, 4, 5, descends, on remonte, et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, on reprend la position, donc, le ventre rétroversion dégage le corps. Il est développé. En position. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, 5. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Sur le côté, bicyclette, corps bien allongé, bien étiré. tu peux mettre les jambes légèrement en V. On lève la jambe à la hauteur de la hanche, les hanches une sur l'autre. Toujours le côté de la cuisse vers le plafond. On a mis la jambe devant, plié. On a mis le pied loin derrière pour vraiment aller au maximum. Chercher la contraction de la fesse et le derrière de la cuisse. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire de jambes étendues. On a mis la jambe devant. Pliez, on emmène le plier loin derrière, pousse, tire-tire, et devant. Pliez, loin derrière, pousse, tire-tire, devant. Pliez, loin derrière, pousse, tire-tire, dernière fois, et devant. Pliez, loin derrière, et on reste derrière, deux jambes bien tendues. Pliez derrière, on pousse encore plus. On amène le plié devant. Et on tire, tire, tire, tire. Loin derrière. plié pousse pouce Plié devant. Et on tire, tire, tire, tire. Loin derrière. Plié-pouce-pouce. Plié-devant. Et on tire, tire, tire, tire. Loin derrière. plié pousse pouce Plié-devant. Et on tire, tire, tire, tire. Dernière fois. Loin derrière. plié pousse pouce Pliez devant, et on tire, tire, tire, tire, et on relâche, on relaxe un peu les chevilles. Quand bien allongé, bien étiré, encore une fois, mes jambes peuvent être légèrement en V. Je viens, plier, développer, fléchis le pied, tire bien le talon, et on descend. Plié, développer, oui, des belles jambes, et on revient. Non, ça c'est normal. Plié, développé, flex, j'ai oublié de fléchir, et on descend. Pliez. Développer, descend, plier. Développer, on fléchit et on descend, plier. Développer, fléchit et descend, plier. Développer, flex, descend, plier. Développer, fléchit. On étire tout le dessous, la plante du pied en même temps, ça fait du bien. Développe, flex et on descend. Dernière fois, plie. Développe fléchi Et on descend. Indique ça. La jambe sur le dessus s'en va derrière. L'intérieur de la cuisse vers le plafond. On en fait un premier juste pour être certaine qu'on le fait bien. Donc, cercle devant. Donc, vers le plafond. On amène le pied devant. Roule le sol. Et hop. Donc, cercle un petit peu moins, euh, plus petit. Devant. Et un. Pousse l'intérieur de la cuisse vers le plafond. Deux. Hop. Trois. Hop. Quatre. 5. 6, grandit bien la jambe. 7, tire bien le, le talon. 8. Hop. 9. Hop. 10. On va simplement se replacer, refaire celui vers l'arrière. La, euh, Donc, on lève la jambe de cette position-ci. On vient descendre. On amène le pied devant et on tire, tire, tire. On ramène la jambe. Alors en position et derrière, on monte. Et deux. Hop. Trois. On contracte les abdominaux. Quatre. Hop. Cinq. Hop. Six. Grandis bien la jambe. Tire bien le talon. Sept. Hop. Huit. Hop. Neuf. Hop. Dix. Hop. Et on relâche. On fait des petits battements. Ça fait du bien. On se prépare pour faire le grand cercle. Ah, bien allongé, bien étiré. Mes hanches une sur l'autre. On lève la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe devant. On tire, tire, tire, tire, tire. Vers le plafond, on amène la jambe loin derrière, le plus loin possible. Et on amène la jambe devant. On tire, tire, tire, tire, tire. On grandit les deux jambes. Et loin derrière. Et devant. Contracte tes abdominaux. Et loin derrière. Et devant. On tire, tire, tire, tire, tire. Et loin derrière. Une dernière fois, devant. Et on tire, tire, tire, tire, tire. Et loin derrière. Et le cours est terminé. Mmh. Option. Troisième cours. On est prêt. Alors, tranquillement, on va venir dérouler. Donc, on se prépare. Troisième cours. Fente arrière alternée. On peut prendre les aliments. On fait quatre cours en Non, trois cours ça cache hein? descendez les épaules Donc on vient va faire un grand pas derrière d'au droit et 1 et on revient change de jambe et 2 et on revient et 3 revient et 4 revient et 5 revient et 6 Reviens. Et 7. Reviens. Et 8. Reviens. Et 9. Reviens. Dernière fois. Et 10. Et on revient. On refait la planche. On refait. Parce qu'on l'a fait dans les autres cours. <rire> planche, tricep. <rire> en position. 5 pulsations. 5, 4, 3 2 1 était en bas et 5, 4, 3 2, 1 push up, 2 push up et 1 hop, 2 hop chien et 5, 4, 3, 2, 1 tricep. 5, 4, 3, 2, 1, chien. Et hop, 5, 4, 3, 2, 1. On revient et on descend. Extension des jambes avec battement euh, vers le plafond. Alors en position, on peut garder la tête au sol. Extension des jambes. Et on fait des petits battements rapides. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Mm. On refait la même chose. Il y en a qui aiment le faire avec les bras alternés en position. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coquillage avec les mains en pousse le bas du dos on étire les fesses d'un côté de et de l'autre. On vient dérouler vertèbre par vertèbre. On se met sur le côté. Il va y avoir trois niveaux le niveau bas, moyen et haut. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller mon genou devant, je vais venir étirer la jambe, le côté de la cuisse le plafond. Je vais faire cercle devant. Euh, C'était juste cercle devant, il me semble. Hein? Ok, elle est portée. Ok, cercle devant et cercle vers l'arrière. Après ça, devant, moyen, cercle devant, derrière. Et là, super élevé. En position. Rentre la donc je vais mettre en position. Notez les abdominaux bien soutenus. On lève la jambe à la hauteur de la hanche. Plié. Développe, on tire, tire. Petit cercle vers l'avant. toujours le côté de la cuisse vers le plafond. Et cinq, extension. Quatre, trois, deux, 1 vers l'arrière et 5, 4, 3, 2, 1 et on revient, plier et développer le moyen, moyen, le côté de l'accuseur, le plafond et 5, 4, 3, 2, 1 vers l'arrière et 5, 4, 3, 2, 1 et on revient, le plus haut possible, plier. Développer loin derrière, le plus haut possible. Le genou quasiment vers l'intérieur, devant et 5. Rendis les jambes. 4, 3, 2, 1. Loin derrière et 5. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Les jambes pliées bloque bien la hanche, rentre le ventre rétroversion. Je vais lever ma jambe jusqu'à temps que ma fesse se contracte par elle-même. Pieds-genoux de la même hauteur. Et là, c'est comme si j'avais un crayon au bout du genou. Je vais faire un cercle vers l'avant. Hop! Et je vais venir euh, descendre. Je vais faire ça dix fois, sans relâcher. Alors, en position, descendez les épaules. Et hop! Cercle devant. Hop! On rebloque. Et on descend en gardant la contraction. Et hop! Cercle devant. Bloque. Et on descend. Et hop. Cercle devant. Hop. Bloque bien la hanche. Et on descend. Et hop. Cercle devant. Bloc. Descend. Et hop. Cercle. Bloc. Cinq fois encore. Et hop. Devant. Bloc. C'est dur, hein? Descend. Et hop. Devant. Hop. Descend. Et hop. Devant. Bloc. Descend. Et hop. Devant, bloc. Descend. Dernière fois. Et hop. Devant, bloc. Et on descend. On ramène le genou. On relaxe les fesses. Ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on le fait. Hein? On se prépare pour faire la taille. Corps droit, droit, droit. On va juste garder la position avec l'extension du corps. En position. Et hop. Je vais aller chercher ma taille. Corps bien allongé, bien étiré. Et 10. 10. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 6. 6. 5. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Mais là, il me semble que j'aurais poursuivi, là, mais euh, on va faire la même chose. Mais cercle vers l'arrière. Ça va être tough, mais on est capable. C'est comme ça qu'on progresse. Alors en position, abdominaux isolés. Bloque bien la hanche. On lève, hop. Pieds et genoux de la même hauteur. À la limite, je pousse mon genou vers l'arrière. Cercle vers l'arrière. Un, on revient, hop, on bloque. On regarde la position et on descend, regarde dans la contraction. Ben derrière la face, on bloque bien la hanche et hop, derrière, hop, descend et hop, derrière, hop, descend et hop, derrière, bloc, descend et hop, on est capable. Derrière, bloc, cinq fois et hop, derrière, bloc, descend et hop, derrière, hop, descend et hop. Derrière, bloc. Deux fois. Et hop. Derrière, bloc. Descend. Dernière fois. Hop. Derrière, bloc. Et on descend. Et ça ça. Et ça fait vraiment longtemps qu'on le fait sur le dos. Extension du matin. Alors, le ventre reste bien soutenu. Les épaules bien basses. On expire on tire, tire, tire. Hop. Et Trois. 2, 1. Et on ramène les bras, les jambes. On expire, on tire, tire, tire. Et 3, 2, 1. Et on ramène les bras, les jambes. Tu peux garder le bas du dos enfoncé dans le tapis. On expire, on tire, tire. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, je n'ai fait plus. Excusez-moi. il <rire> on revient. On expire, on tire, tire, tire. 3, 2, 1. Et on revient. Dernière fois, on expire et on tire, tire, tire. Et... 3, 2, 1, et on ramène les bras et les jambes. Sur les genoux, on va venir balancer. On travaille nos quatre Donc en même temps, bras devant et on revient dos plat. Euh, on vient vraiment ouvrir le buste, pousser les épaules vers l'arrière. En position. Hop. Et on revient. Descend. 1, 2,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 deux dernières fois, un, deux, un, deux, et on lâche. astronaute. on descend jusqu'à temps qu'on est en contraction, et on remonte. Donc en position, un, deux, et on remonte. Un, deux, descend et un, deux, remontez, un, deux, descend, un. 2, 1, 2, 1, 2, hop, on relaxe une secondes, maintenant avec une jambe, donc remonte, un genou, descend, tire la jambe, on remonte et on étire, toujours les abdominaux soutenus le ventre rentré, on y va pour 5 fois, descendez les épaules, donc genou pour commencer, et on vient descendre, et 1, 2, 2, 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, dernière fois 1, 2 1, 2, relax deux secondes on va changer de jambe. on n'oublie pas de respirer genoux change de jambe et 1, 2 1, 2, encore bien dégagé, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dernière fois, 1, 2, 1, 2, et on relâche, on s'en va de l'autre côté, donc on va aller porter la jambe, cercle vers l'avant, Devant, moyen. Et hop, tire, tire, tire, le genou un peu vers l'intérieur. Et 5, extension. 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. Et 5, 4, 3, 2, 1. Genou devant. Loin derrière, on tire, tire, tire, tire, le genou un peu vers l'intérieur. Et 5, 4, 3, 2, 1, vers l'arrière et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche les jambes pliées, entre le ventre, rétroversion, on bloque bien la hanche, on lève jusqu'à temps que ça bloque sans reculer la hanche, on Pousse, Hop, on vient barrer. Pousse davantage. Cercle devant. Un. Hop, garde la contraction. Descend, garde dans la contraction. Et mm. deux. Cercle devant. Et hop. Et on descend. Bloque bien ta hanche. Et trois. Cercle devant. Hop, la jambe reste parallèle. Descend. Et quatre. Devant. Hop. Descend. Et cinq. Devant. Hop. Descend. Et six. Devant, hop. Descends. Et 7. Devant, hop. Descends. Et 8. Devant, hop. Descends. Et 9. Devant, hop. Descends. Dernière fois. Et 10. Devant, hop. Et on descend. On relaxe. On se repère pour faire la taille. Car droit, droit, droit, 20 pulsations. vent soutenu en position, hop, on va chercher notre taille. Un coup, on la sent bien. On veut la faire, la tordre. La contracter au maximum. Tire bien tout le corps. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Cercle vers l'arrière. Ventre soutenue, bloque bien la hanche, hop et derrière, on revient, on bloque bien, on pousse bien le genou et on descend. Et deux. Derrière, bloque, descend. Et trois. Derrière, hop, descend. Et quatre. Le ventre est soutenu. Derrière, hop, descend. Et cinq. Derrière, hop. Descend. Et six. Derrière, hop. Descends, ça prend du power, ça prend le, du mental, j'allais dire. Hop, on continue. Descends et 8. Derrière, pouce, pouce. Descends et 9. Derrière, pouce, pouce. Descends, dernière fois. Et 10. Derrière, pouce, pouce. Et on descend. <rire> et la deuxième fois, ça va être aussi difficile, mais la, dès la troisième, je suis pas mal certaine que ça va être moins pire et qu'on va être vraiment fiers de nous. On va tester Sarvana de Noël. Là. On va le voir tout de suite. Quelques redressements assis. Et c'est après. sous le dos. Je vais les acteurs. Rentre le ventre de rétroversion. Descends bien les épaules. 2 5, 4, 3, 2, 1. descend Garde à la contraction. On remonte. Hop, pouce, pouce. 1, 2, 3. 3, 4, 5, et on descend, remonte, et 1, 2, 3, 4, 5, et on descend, remonte, et 1, 2, 3, 4, 5, et on descend, dernière fois, et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, on étire le corps. On garde les jambes bien tendues, descend bien les épaules, rentre le ventre rétroversion, redresse-mation, pouce on tient, on va aller vers la droite, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vers la gauche, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, on étire le corps, dernière fois, même chose, en position, descendez les épaules, diagonale et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, l'autre côté, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, et c'est terminé, on tourne les chevilles, ah. ça fait du rempli d'énergie positive. On prend des grandes respirations. On inspire en 5 temps. On expire en 5 temps. Et on dit bravo. fait la moitié d'un petit cours ou le petit cours au complet, en as fait deux ou trois. Ben, regarde, il y en a qui l'ont pas fait. Monte les épaules. Squeeze les omoplates. Dessin les épaules, ça le cou. Et on allonge, on étire devant. Et on monte squeeze, descend, tire bien ton cou et on allonge, on étire on monte squeeze les omoplates, descend et on étire on va faire le contraire descend squeeze les omoplates, monte les épaules et on allonge, on étire devant descend squeeze, monte et on allonge, on étire devant dernière fois monte et on allongeant les tirs. On ouvre les jambes, on allongeant les tirs. Je regarde mon parcours pour m'assurer que j'ai rien oublié. Tu sais, quand tu sais que c'est fini. Puis là, ah oh non, j'ai oublié quelque chose. On fait quelque chose d'autre. C'est avec l'extension des deux jambes. <rire> <rire> Mais non!